On est quel jour aujourd'hui euh, Le 8 février, je oui, crois. le 8 février. Ah, mais tiens, Gabriel, il y a quelque chose aujourd'hui. Il y a quoi, je ne sais pas Si, si, quelque chose de très spécial me concernant. Te concernant. Cherche bien. Hum, attends, je cherche. Bon, là, ça ne me revient pas. Il y a 9 mois... Oui Les 9 mois de l'IAM Les bon 9 mois de ton fils. fils Exactement <rire> Ah là là, ça passe vite, hein, vraiment Oui, il s'est passé plein de choses en 9 mois Oh Oui, beaucoup de choses, mais tu sais, il est, il est très mignon, il bouge beaucoup, il fait des sourires, il commence à parler même Il dit Ma « maman !» Oh, c'est mignon Il dit oui. aussi papa non, il dit « Baba », mais j'espère bientôt qu'il dira « Papa ». Et puis, il se met debout. Ça, c'est un grand pas en avant. Il joue autour de la table. Et puis, enfin, il, il attrape tout. Tout ah ouais. ce qu'il trouve. Donc, ce n'est pas évident Tu dois faire attention à tous les objets qu'il y a dans la maison et tout. Oui, il faut déplacer les objets dangereux, euh, comme les, les produits euh, à vaisselle, euh, les produits d'entretien, les bouteilles, euh, etc. Mais ça doit être sympa quand même. Oui, c'est un vrai bonheur. Et puis bah, maintenant, j'ai repris le travail. Hein. Donc tu ne peux pas le voir à longueur de journée. Et non, euh, mon fils va chez la nounou, la dame qui le garde. Il fait des, des balades, il fait des activités avec les autres enfants. Il y a aussi deux autres enfants, plus mm -hmm. grands que lui. Il passe la journée là-bas, je le récupère le soir et le soir, soit on danse, soit on joue dans le bain. Et puis très tôt, il dort, tu sais, il dort très tôt. Vous le couchez à quelle heure Oh, 19h15 maximum, parce qu'il se lève tôt, alors il se couche plus tôt. D'accord, le matin, il faut qu'il se réveille à quelle heure 7h, 7h15 maximum. Ouais, c'est tôt pour lui quand même. C'est vrai, il récupère le week-end, mmh. ça c'est profitable. Ouais, il fait la grasse matinée le week-end après. Grasse matinée, oui, on peut appeler ça comme ça, à 8h30 maintenant, c'est une grasse matinée. Oh là là <rire> de sommeil pour les parents. Exactement mais on s'y habitue. Mmh. D'accord, bah bientôt un an quoi. Hein. Oui, ouais, bientôt un an et là c'est la préparation du baptême dans deux semaines. La cérémonie approche à grands pas, une grande fête, enfin une grande fête chez nous c'est 80 personnes. Ah ouais, vous invitez 80 personnes 80 personnes oui, les Ouh. amis et un peu de la famille. Pas toute la famille sinon on serait 200 ou 300 personnes. Mmh. Mais déjà, 80 personnes, c'est beaucoup de préparatifs, ça, ça va être une belle fête, vraiment. Ça va être un baptême civil, un baptême religieux Un baptême religieux, la cérémonie à 17h euh, à l'église où habitent mes parents, dans une autre région que la Touraine. Et puis ensuite, on fait une fête dans une grande salle, il y aura le repas, un grand repas, et ensuite une soirée dansante. Mmh. Voilà. Et on danse jusqu'au bout de la nuit. D'accord, donc c'est pour ça que tu danses avec Guillaume, pour le préparer pour la Exactement. fête Exactement. J'aimerais bien, en revenant de la cérémonie, comme il se couche à 19h, j'aimerais bien que de 18h à 19h30, il nous montre un peu comment il est très content de danser. Ah, ça va être sympa. Hein. Ouais je pense. En attendant, tu as plein de choses à préparer. Tout à fait. Je crois que je vais m'y remettre. Ok, mais bon courage, bon préparatif. Merci. À bientôt, Gabrielle. Ciao, Kelly.